Bonjour et bienvenue dans ce nouveau concept que je voulais faire depuis un moment et dont je n'avais déjà un petit peu parlé en live, par ci par là. C'est un petit peu le même principe que ce qui se faisait à l'époque sur Game One, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelait Level One. C'était tout simplement où on jouait au premier niveau en fait, d'un jeu. Ça fait un moment maintenant que c'est terminé, cette émission s'était présentée par Marcus, après il l'a repris un petit peu dans le même style, mais c'est différent. Et en fait ce format me manquait énormément, étant gamin en fait c'est ça qui m'a fait vraiment aimer le jeu vidéo, qui m'a fait en rire. Donc je me suis dit c'est le moment de reprendre un petit peu ce concept, que ce soit sur des jeux rétro comme des jeux un peu récents. Donc on va commencer avec le premier jeu qui, bah vous l'avez aussi dans le titre du coup il n'y a plus trop de surprises, c'est Lucky Luke, voilà. Je le dis, alors pourquoi je commence par ce jeu C'est parce que ce jeu a une histoire toute particulière Pour moi en ce qui concerne le jeu vidéo C'est un ami à moi qui avait à l'époque ce jeu Il me l'a prêté sur Playstation 1 Parce qu'on est sur un jeu de Playstation 1 On va, on va commencer par du rétro tout doucement C'était une merveilleuse histoire de jeu vidéo De passionné de BD que je n'étais pas Parce que j'ai jamais aimé les BD du style Tintin, Lucky Luke et tout ça J'étais plus déjà gamin, un peu plus dans le manga Mais le jeu vaut le détour Pour plein de choses Donc de mémoire je crois que les niveaux étaient assez courts je pense plutôt qu'on va partir sur un principe de quelques minutes pour un épisode, histoire de découvrir un petit peu le jeu et le gameplay. Si c'est des jeux qui demandent plus de gameplay, je ne vois pas l'utilité de faire des vidéos. Donc on va principalement pour l'instant être sur du rétro, on verra pour du jeu récent si c'est épisodique ou pas. Allez, on perd pas de temps et c'est parti. Et on est parti donc sur Lucky Luke, un jeu développé par Océan. Voilà, les océans. Non, je déconne. Et bien évidemment, le plus connu dans tous, Infogramme. Au petit JDG qui doit se souvenir de ces moments euh, merveilleux passés devant ce jeu infogramme. Donc du coup, on commence par euh, le choix de la langue. Avec une Petite musique bien sympathique et un petit coup de trompette. Donc l'histoire est assez con. Grosso modo, les Dalton se sont échappés de la prison et va euh, falloir aller bah, les chercher. Alors, euh, comme je disais, en fait, l'histoire de ce jeu, oula. Le petit réglage du son dans mon oreillette. Ok. Donc je disais justement, en fait, l'histoire de ce jeu depuis que je suis gamin, c'est que comme un ami me l'avait prêté, et malgré que je n'aimais pas les BD, et eh ben j'ai grave kiffé en fait. J'ai grave kiffé le jeu, mais un truc de dingue, mais genre violent. Euh, mais j'ai jamais réussi à le finir. Parce qu'il a une difficulté qui est assez spéciale. Vous allez le voir, pour un jeu pour gamin, à part les collectables, voilà, hein, les petites pièces, le petit bonus... Et la petite musique qui va en fond qui va très bien Et bah ben, c'est du casse-pipe On commence, on arrive ici On voit le truc qui brille en haut Bon alors on peut courir avec roi, sauter avec carré Triangle ne sert à rien Et les touches LR non plus Donc on peut bouger, courir, sauter Et la touche rond permet de tirer Alors le kilu qui est très souple hein, Comme on peut le voir Et en fait on peut tirer donc dans les diagonales Et en fait bon, Celui-ci j'avais assez bien compris Voilà on tire là et ça rebondit Sauf qu'on était déjà bloqué devant un premier obstacle. Donc pour l'instant, niveau difficulté, ça va. J'étais con, mais il faut pas exagérer. Là, pareil, on tire sur la petite euh, casserole et ça détruit l'ennemi. Et là, alors là, faut prendre la distance pour tirer sur la corde qui fait. Vous voyez, c'est quand même pas mal casse-tête. Et regardez-moi cette démarche de cow-boy. Yeah. Donc voilà, c'était pas un jeu, on va dire, très facile quand on était con, comme moi. <rire> du coup. Euh... Là, bah, c'était bien sympatoche, mais bien compliqué. Oula. Alors, on a, en haut à gauche, vous, vous pouvez voir euh, nos points de vie. Voilà. Alors, les petites bûchettes derrière la tête de, de, de Lucky Luke en fait, c'est sa vie. Avec à côté de nos points de vie, donc, on peut mourir. Les B, les bonus, pour pouvoir faire des sauvegardes ou, je dis bien, ou obtenir des mots de passe. Si on n'avait pas de carte mémoire, ça, c'était plutôt pas mal. Ah, Voilà. Alors lui aussi j'avais galéré, en fait il la... faut bien se mettre devant pour qu'il lance sa bombe à cet endroit là en fait. Enfin sa bombe, sa dynamite. Pour qu'il fasse péter les tonneaux. Voilà, réflexe de... de beau gosse. J'ai l'habitude de tirer dans les caisses parce que j'ai eu des mauvais souvenirs en tant que gamin. De... de mecs qui sortent des caisses en mode coucou. Donc on récupère, alors là par exemple l'étoile c'est si on perd... De... Une bûchette, alors par contre je crois qu'on peut pas lui tirer dessus. Ah si Bon Parce qu'en fait on est censé pousser ça jusqu'au bout et après il sorciers censé partir. Bon mais bah, pour un début c'est plutôt mitigé à ah, cette musique qui me rend nostalgique Hop les fils de pute qui se cache là pour me tirer dessus Allez toucher Hop là Esquiver Allez on va faire un petit tour au saloon Oh bah alors mon chat T'en un rhume <rire> Ah pareil On débloque le passage comme ça Alors c'est plein de petites énigmes Vas-y éternons moi dessus je te dirai T'as un petit rhume. Donc voilà c'est une petite balade à l'intérieur Oula réflexe esquive le skill. <rire> le skill de Lucky Luke. Oula, ok. Il ah, faut bien viser, essayer de trouver les bons endroits. Comme là, on tire dans la gouttière, ça le tue. Et je crois qu'il y a un petit easter egg. Enfin, easter egg. Voilà, si on clique sur le, le dollar, il pleut des dollars par la fenêtre. Et les FPS qui lag. <rire> trop de pognon, trop de pognon pour un jeu infogramme. Arrêtez tout. Voilà. Grâce à ça, sert, on a peut obtenir un peu de pognon. Ok, j'aime bien quand le jeu là. Oh, C'est bon. Hop là, réflexe. Mais What? Ok non je ok juste un petit bug de frame ouais ce que ce que je disais ils sortent des caisses telles des des, des violeurs sur temps. sans sans gentillesse ok alors toi sors des questions que tu ah c'est plein de petits casse têtes comme ça on peut tirer on peut se balader il y a du fond en fait c'est un faux jeu de dés parce que les plateformes à l'arrière, on peut y aller. Ça fait un peu penser aux dernier. Euh, dans les Rayman avec de la profondeur et autres. Alors, rentre en plan fait office de checkpoint. Je crois dit checkpoint. Et donc on a ramassé une petite clé-clé. Maintenant, il va falloir revenir sur nos pas. Essayer de trouver où est-ce que cette clé euh, ouvre une porte. Ah oui. Et là, c'est pareil. Il va falloir pousser pour revenir sur nos pas. Je veux dire, quand t'es gamin que tu joues un jeu de plateforme, t'es habitué d'aller d'un point A à un point B pas de revenir ensuite au point A, on va récupérer un objet pour ensuite aller au point a. Par contre. Non, il est déjà mort, ok. Ah, je pense. Me... Je me demande s'il si y avait un truc par là, mais je crois pas. On va essayer de faire jouer le skill. Eh on a raté. On a fait jouer le no skill. Par contre, c'est bien parce que les pieds pièces sont revenus. Donc, je suis à 91$. Pour l'époque, je pense que c'est bien se remettre dans le contexte où l'aspect économique merde j'ai été touché l'aspect économique du far west n'était pas le même cowboy donc voilà j'ai pris un coup j'ai perdu une petite bûchette vous pouvez voir en haut à gauche donc voilà j'ai la clé alors et la clé ouvre cette porte en fait pour pouvoir récupérer la dynamite qui est là donc on obtient 3, 3 dynamites aïe, qui vont nous permettre donc de péter euh, les caisses au fond qui nous bloquent Je bouge de la Marvin euh, les caisses qui nous bloquent et en fait pouvoir continuer à aller jusqu'à la fin du niveau. Sauf que quand on est gamin, on se dit waouh! Un upgrade d'armes! Super, j'ai des dynamites! On bousille tout, puis à la fin on ne peut plus péter les caisses. On se trouve bloqué comme je... Jolo Dodo. Bah ouais, si, je pense qu'on peut. Ah, mais c'est là, d'accord, ok, je vais loupé un bonus là. Ok, ça me fait 4 bonus et 101 pièces. Ok alors qu on, comment qu'on le pose par contre Aïe Ah d'accord j'ai même pas fait gaffe j'ai déjà appuyé sur la touche sans faire pour euh, le poser Donc je pose la dynamite on a pété la caisse et on peut accéder donc à la fin du niveau Voilà et donc ah on arrive euh, au fameux boss parce qu'à chaque niveau il y a un boss à la fin Alors est-ce qu'on se le fait celui-là ou pas Ouais alors aïe je sais même plus comment on le fait, donc on va essayer de le faire. Ça, ce sera le, le, le petit mot de la fin. Donc, du coup, il lance des bûchettes. Et voilà, il faut lui renvoyer en mode tennis. Et je crois qu'il faut le toucher 3-4 fois. Et c'est pas facile en vrai. En plus, il esquive. Il nous nargue. Allez, Marvin, viens là. Ça se joue à quelques frames, du coup, c'est chiant. Moi, je me rends compte que quand je vais à la télé, je suis à l'opposé. Aïe. J'ai pris, de, je l'ai pas pris de revers donc du coup ça marche pas vous comprenez, c'est logique. Et euh, je dis c'est quoi déjà Oui, euh, quand je regarde la, la, la télé ça fait bizarre. Est-ce qu'on dirait que je regarde en dehors de l'écran Du coup il faudra que j'inverse la cam pour le prochain épisode. On est toujours en phase de test. Et voilà, on a vaincu Marvin le clodo. Nice. Bonus level Ah oui parce que comme j'ai ramassé des bonus On a le droit au bonus level Et du coup c'est En mode FPS On tire sur des bouteilles On a la barre jaune qui se remplit Qui correspond aux munitions Ah non autant Qui correspond autant Ah du coup On va pas se priver Allez hop Ça aurait été mieux avec euh, Une souris euh, à la manette alors. Ah j'ai loupé Ah ok, Alors, en temps plan donne des réveils, peut-être qu'il augmente le temps. Enfin je sais pas je présume. Oh c'est le bordel. <rire> J'avais oublié que c'était fin à ce moment-là. Ah il arrête le temps en rentemplant. Ok donc ça servait à ça. Je me suis toujours demandé à quoi servait en temps plan. J'étais plus préoccupé par les bouteilles en fait. Ah Un total. de 104$. dollars. Ok, en pétant des bouteilles, on obtient de l'argent. Retenez bien ça les enfants. Et donc, à quoi sert l'argent voilà, donc 100 euros, enfin 100 euros, 100 dollars, on gagnait le mot de passe. Donc il n'y a même pas de sauvegarde en fait, je vous ai dit des bêtises. On obtenait le mot de passe pour reprendre le niveau à partir de cet endroit-là. Hop, donc voilà, c'était deux. têtes Alors Dalton, Dalton, Lucky Luke, Three Jumper. <rire> J'ai oublié que c'était des mots de passe comme ça. Et pour 30 dollars, on pouvait acheter une vie en plus. Parce que le jeu est dur par moments. Et donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode sur Lucky Luke de, on va dire, rétro découverte et compagnie, quoi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu et à me dire en commentaire, à me proposer des jeux, pourquoi pas, rétro, que vous aimeriez que je teste, si je ne connais pas, ce serait quand même plus sympa. Allez, bisous à tous et à bientôt. Salut